salut Tui. salut ça va très bien et toi super entre je te présente mon père papa je te présente tui une copine d'école chanter vous allez bien oui merci bien à tout à l'heure papa vous sortez Non, on va dans ma chambre. D'accord. Bon après-midi. A plus tard, monsieur. Salut. C'est mon frère Alexandre, qui joue du saxophone. Euh, C'est pas mal. Il adore jouer. Mais moi, je n'aime pas tellement. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, Isabelle Merci. Et voilà ma chambre. Eh, hey, c'est super chez toi. Tu aimes Oui. Tiens, j'adore regarder les photos. Je peux les voir Bien sûr. Qui est-ce Là, ce sont mes grands-parents. Ils ont l'air sympas Oui. Ils sont heureux sur cette photo. Ils fêtent leur 40e anniversaire de mariage. Et là, ce sont tes parents Oui, c'est une photo de papa et maman. Là, c'est mon oncle et ma tante, le frère de ma mère et sa femme. Et au milieu, ce sont leurs enfants, mes cousins. Ils sont gentils Oui, très sympas. Ils habitent tous en Bretagne. Ça, c'est Loïc. Mais mignon, il a quel âge Il a 18 ans. Et elle, c'est ma cousine, Patricia. Elle est très intelligente. En maths, elle a toujours 18 sur 20. Comment s'appelle-t-elle, la petite fille aux longs cheveux bruns C'est Julie. Elle a 8 ans. Elle est adorable. Tiens, là, c'est moi. Quel amour de bébé, n'est-ce pas C'est toi Tu es super mignonne. Tu as quel âge sur cette photo Oh, je suis toute petite. Peut-être un an et demi. C'est amusant. Tu es blonde, là. Mais tu es brune, maintenant. Châtain, plutôt. Et là qui est cette femme C'est ma tante, du côté de mon père. Elle s'appelle Véronique. Ça, c'est son chat, Musica. Elle adore les animaux. Elle a aussi deux chiens. Et là, c'est qui ce garçon C'est Alexandre Oui, c'est mon frère, Alexandre. Il a quel âge Il a 11 ans. Il a l'air sympa. Oh je ne sais pas. Comment Tu ne trouves pas Si, mais il est parfois pénible. Et toi Tu n'as pas de frère ou de sœur Non, je suis fille unique. Tu as de la chance. Pourquoi Oh, tu sais, entre frères et sœur, quelquefois, il y a des problèmes. Isabelle, où est mon CD Dis, tu ne peux pas frapper à la porte avant d'entrer. Mon CD, il est où Tu peux dire bonjour aussi. Tu, je te présente mon frère, Alexandre. Euh, bonjour. Salut, ça va Ça va. Alors, où est mon CD Quel CD Vanessa Paradis. Je ne sais pas. Il est peut-être dans ta chambre Non, il n'y est pas. Écoute, je ne sais pas où il est, moi. Ok. Attends une seconde. Hé, hey Alexandre Tu sais que tu es vraiment pénible Le voilà, ton CD. Il était toujours dans la chaîne stéréo. Merci. Désolé. Eh bien, tu as raison. Il est spécial, ton frère. Eh oui, tu sais, c'est ça la vie de famille. Eh, hey, ma plante Alexandre C'est toi qui as renversé ma plante Quelle plante C'est pas moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous faites, bon sang Je peux pas lire. C'est Alexandre. Il a renversé ma plante. Mais non, c'est pas vrai. Ah oui Alors qui l'a fait Je ai aucune idée, moi. Milou C'est toi qui as renversé ma plante Qui est-ce Il est Et quelle heure Quatre heures. C'est ma sœur Véronique. Tiens, salut Véronique. Bonjour Raymond, comment vas-tu Ça va, entre. Bonjour Tati. Bonjour Isabelle. Bonjour Tati. Bonjour Alexandre. Alors, ça marche le saxophone Oui, ça va. Tu es une amie d'Isabelle. Véronique et ma soeur. Bonjour madame. Bonjour Tui. Qu'est-ce que c'est Ça, c'est une surprise. Tenez, regardez. Oh, un petit chaton. Montre. Oh, qu'il est mignon. Regarde Tui. Il est vraiment adorable. Viens voir papa. Tu sais, moi, les chats, j'aime pas beaucoup. Je peux le prendre, bien sûr. Ce chat est à vous maintenant. Musica a eu six petits chatons. Ce petit est pour vous, les enfants. Hein? Véronique, tu reprends tout de suite ton chat. Mais Josette ne t'a rien dit. Non. Mais les enfants l'adorent. Oui, mais je ne veux pas de chat ici. Mais regarde comme il est mignon. Bah ben oui. Il a quel âge? Deux mois. Donne-le-moi, Alexandre. Attends. Mais c'est mon chat aussi Est-ce que je peux le prendre Oui, tiens. C'est vraiment un amour. Alors papa, c'est d'accord pour le chat